Nous avons une capacité énorme à créer, innover, dépasser les limites au-delà au de notre imagination. Par contre, malheureusement, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est créer plus de temps. Et dans ce monde qui évolue super vite, savoir rester concentré dans votre travail, dans votre quotidien, sur du court ou du long terme, sur des objectifs, en fait, c'est la clé un peu de votre succès. Et rester concentré et motivé, c'est ce qui va faire toute la différence. Le temps passe vite, on le sait, on entend souvent « Oh là là, le temps, qu'est-ce que ça passe vite ?» Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous pouvez au moins contrôler à la vitesse que vous souhaitez qu'il passe. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi il y a des gens qui, on a l'impression, qui flottent dans la vie comme ça, qu'ils ont toujours le temps de faire tout plein de choses et puis, il y en a d'autres, eh ils sont hyper, euh, hyper busy, comme ils disent oh « là là, je suis occupée, ils font tout à la dernière minute, c'est le bordel ». Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi il y avait tous ces, ces deux types de personnes, alors que finalement, elles font exactement les mêmes choses. Donc, la clé, c'est comment rester concentré. Vous êtes prêts C'est parti Donc, généralement, ça se résume à un simple mot « non ». Et j'ai déjà fait une vidéo sur euh, comment s'affirmer, l'art de dire non, que vous pouvez retrouver ici. Le mantra préféré de Steve Jobs était donc « Pour se concentrer, il faut savoir dire non ». Alors attention, je ne vous dis pas de devenir égocentrique, égoïste, hyper centré sur vous-même, d'oublier les autres et que finalement le non devienne votre réponse par défaut. Pas du tout. Ce dont je parle, c'est que vous ayez la confiance suffisante pour dire non, parce que non est la chose à dire à ce moment bien précis. Alors, la concentration, c'est notre premier point, on va en parler. Il y a un proverbe russe que j'aime bien, puisque je le trouve aussi assez drôle, en tout cas je l'imagine, c'est que si vous êtes en train de courir après deux lapins, et eh ben en fait, vous n'en attraperez aucun. En gros, qu'est-ce que ça veut dire On l'aura compris, concentrez-vous sur une seule chose si vous voulez réussir. Et les leaders les plus inspirants vous diront tous, concentrez-vous sur une chose, allez jusqu'au bout de celle-ci, et si elle réussit, elle va réussir vraiment et donc, il faut savoir écarter tout ce qui va vous empêcher de mener à bien cette chose, de rester concentré, focus sur vos objectifs. Donc, le deuxième point, c'est savoir dire non. Donc, rapidement, parce que je ne voudrais pas faire doublon avec la vidéo que j'ai déjà faite. Mais, parfois, quand on a envie de euh, euh, plaire aux autres, de satisfaire, d'être gentil, d'être plaisant, eh bien, on va accepter beaucoup trop de choses et jongler avec plein d'assiettes. Et parfois, il y a même certaines assiettes qui sont carrément en feu mais vous n'êtes peut-être pas le meilleur jongleur du monde. Et vous vous retrouvez à dire bien souvent oui, alors qu'il faudrait peut-être parfois dire non. Il s'agit de dire non aux choses qui sont sans importance et dire oui aux choses qui sont importantes, qui vous conduisent, qui vous font grandir. Il faut pour cela que vous arriviez à valoriser votre temps. Et que ce soit professionnel ou personnel, c'est exactement la même chose, puisque les deux sont liés en fait. Et si vous arrivez à bien maîtriser l'art de dire non quand il c'est nécessaire, à des moments bien précis, eh bien, un, c'est valorisant, vous allez aussi vous sentir mieux, moins stressé et vous allez pouvoir vers une belle assiette pas cassée devant vous. Le point numéro 3, en fait, c'est simplement une question. Réellement, est-ce que vous êtes occupé ou productif. Si j'avais reçu un billet de 5 euros ou de 1 euro, enfin il n'y a pas de billet de 1 euro, mais vous avez compris le principe, à chaque fois que quelqu'un m'a dit euh, « Désolée Virginie, je suis trop occupée », non parce qu'il faut avouer que c'est devenu hyper tendance d'être ultra occupée, « Oh là là, je suis hyper busy », on a l'impression que les gens croient qu'ils méritent l'attention seulement s'ils font beaucoup de choses. Et en fait, à force de dire « Je suis hyper busy eh », ben, on l'est puisqu'on fait beaucoup de choses. Et je sais très bien de quoi je parle, puisque avant, je faisais partie de ces personnes trop occupées pour euh, euh, passer du temps avec ma famille, trop occupées pour passer un coup de fil, trop occupées pour répondre à un message, trop occupées, trop occupées. Et même parfois, je retrouve un petit peu ce, ce côté-là. Mais bon, euh, beaucoup moins qu'avant. Généralement, ce que je fais, c'est que quand je suis dans des phases où je me sens euh, trop occupée, parce qu'en fait, ça, ça engendre un stress, etc., je me dis « Ok, t'es hyper occupée, mais ouf, sauf deux minutes, t'es occupée à faire quoi ?» Et là, en fait, on se rend compte quand on se pose cette question qu'au lieu de se concentrer sur le fait qu'on est hyper occupé et qu'on n'a pas le temps, on devrait se concentrer sur la productivité et l'efficacité. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on va pouvoir éliminer pas mal de choses qu'on fait pour pouvoir être plus efficace, plus détendu et avoir plus de temps et être un petit peu moins occupé. Ou alors, si on est plus occupé, au ben, moins, on l'utilise pour des choses un peu plus sympathiques, ouais, comme... Euh, Dîner avec ses amis. Et donc, on ne veut pas être occupé, on veut être productif. Et pour cela, il faut définir ses objectifs, prioriser, hiérarchiser, planifier, organiser, comme d'habitude. Et donc, vous, vous êtes quoi Vous êtes plutôt occupé ou productif Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes occupé ou productif. <rire> en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que le temps, c'est précieux. C'est pas moi qui vous l'apprends. On perd tellement de temps, que ce soit professionnel ou personnel, à rajouter des activités qui vont faire simplement que vider notre temps et qui finalement ajoutent très peu de valeur à nos vrais grands objectifs, ce qui nous passionne, ce qui nous rend heureux. Alors posez-vous cette question, quelles sont les activités, quels sont les projets qui vous valorisent Quels sont ceux qui vont vous faire réaliser vos objectifs Et au lieu de faire tous ces projets à la fois, regardez ce que vous pouvez enlever et ce que vous voulez garder. Et dans ce que vous voulez enlever, ça peut tout simplement être le fait de les déléguer. Vous n'êtes pas obligé de les supprimer totalement. Mais simplement, vous n'allez pas être occupé à essayer d'être productif sur ces projets. Vous avez compris Et puis bien sûr, il faut se concentrer sur des choses qui nous plaisent, qui nous dynamisent. Parce qu'en fait, en faisant ça, on se sentira aussi bien mieux et plus heureux. Et donc finalement, on n'aura pas l'impression d'être occupé. Et on aura tout simplement envie de faire ces choses. Et on sera aussi beaucoup plus relax. Hein. Et on en a besoin quand même d'être plus relax. Et donc, il faut concentrer votre temps, vos ressources, vos efforts, sur ces activités qui vont diménamiser votre esprit et vous motiver. Alors, il y en a qui vont me dire « Mais oui, mais en fait, euh, moi, j'aime bien ce que je fais. J'aime bien dire oui à tout. Euh, pourquoi je dirais non ?» Eh bien, écoutez, si vous arrivez à jongler avec mille assiettes et qu'il n'y en a aucune de cassée et que ça vous rend heureux, eh bien, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Dans ces cas-là, continuez. Mais par contre, d'un autre côté, ça pourrait être le moment de vous dire que vous n'êtes ni superman ni superwoman. Et donc, rester concentré, c'est aussi savoir dire non, en tout cas quand il le faut. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pourriez faire à vous-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes intéressé, en tout cas vous avez l'ambition de devenir entrepreneur, vous pouvez télécharger le guide gratuit dans la description sur les étapes pour créer son business en ligne. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye. Thank you.